Bonjour, je m'appelle Gaëlle Lenohan et je suis la présidente de Marguerite et Compagnie, une entreprise que j'ai créée ici à Lesconil dans le pays Bigoudin. J'ai créé Marguerite et compagnie en 2018 avec la toute petite ambition de révolutionner le secteur des protections périodiques en inventant un distributeur de mise à disposition gratuite de tampons et de serviettes. Notre objectif c'est clairement la gratuité pour toutes mais avec des produits qui respectent notre santé, qui respectent l'environnement puisque ce sont des tampons et des serviettes sans chlore, sans parfum et surtout sans plastique. Et pour aller plus loin dans l'utilité sociale, j'ai décidé de confier tout le conditionnement, la logistique, l'expédition des commandes à des travailleurs et des travailleuses en situation de handicap de l'Association des Paralysés de France. Le déclic, c'était clairement les études de l'ANSES en 2017. Moi, j'étais orthophoniste en neurologie, en cancérologie, donc absolument rien à voir. Mais quand j'ai lu ces études, ça m'a clairement révolté. C'est-à-dire que c'est un achat contraint et c'est des produits potentiellement toxiques et assurément polluants. Il était temps de faire quelque chose.